Donc maintenant, avec la méthode du compost Walter White, avec la même quantité de fumier, on va avoir trois fois plus, trois fois plus de compost à épandre C'est un peu comme la, la théorie des, des petits pains de Jésus Christ. Quoi, hein. Le, ça paraît incroyable, mais une fois qu'on l'a expliqué, une fois qu'on l'a expliqué, c'est logique. Si on part de 700 tonnes de fumier produit par an, si on fait du compost normal, il nous reste 300 tonnes, parce que l'été, c'est la perte elle est, elle est encore plus que 50%, la perte elle est 60%, si vous avez 70 degrés dans le milieu du tas de, de compost et 50 degrés au soleil, là c'est le, le tas il est sec en, en 15 jours. Quoi, hein. Voilà et donc euh, donc je considère qu'avec avec 700 tonnes en faisant un compost normal, il me restait à peu près 300 tonnes à épargner. Donc maintenant, on a toujours 700 tonnes, on rajoute à peu près 150 tonnes de bois broyé, on rajoute 150 tonnes de fines, même peut-être plus, parce que peut-être on va rajouter plus de fines, et ce, ce qui fait 1000 tonnes, Et moi je considère qu'il y a une perte de 10%, de 10%. Le compost il est quand même à 45 ou 50, et donc s'il y a un échauffement, il y a forcément une perte. Elle est nettement moindre que celle d'un compost traditionnel, mais elle existe quand même. Voilà. et Donc je considère qu'avec 1000 tonnes mises en, mise en chantier, bien tassé, je, je considère que je perds 10% et qu'il va me rester 900 tonnes à épandre, soit trois fois plus que mes 300 tonnes initiales. vu que ça. Et comme on, comme ça forme plus, et ben ça nous prend plus de place. C'est génial quoi. De, de, de, de avoir, on va en avoir trop, mais qui en a trop Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de paysans qui ont trop de compost à épandre. Alors après c'est, ça fait plus de travail à épandre. Et vu que nous, c'est notre seul fertilisant. Moi depuis 42 ans que je suis paysan, j'ai jamais j'ai jamais acheté d'engrais chimiques ni d'azote chimique pour mettre dans les terres on a fait que soit il n'y avait rien, soit on mettait, on fait des rotations avec les légumineuses, soit avec le compost de chez nous, voilà. un moment on s'est mis à acheter des fientes, des fientes de volaille là, un peu comme tous les bio là, je l'ai fait pendant un an ou deux, on en a acheté deux ou trois camions comme ça, et puis euh, ben, ça coûtait cher quoi. et puis après euh, l'efficacité, euh, voilà. Moi j'ai trouvé que c'était un peu, ça revenait un peu à mettre du, du 3x15, ça revenait un peu à mettre de l'engrais quoi. Ça, ça a un effet, <coughs> un effet starter, fugace, mais ça n'améliore pas les sols. Quoi. Quand on met du compost dans les sols, il <coughs> eh ben, y en a pour longtemps, quoi. surtout quand on met du bois. Quoi. Donc Le bois il va mettre longtemps à se décomposer, donc l'effet le, d'un compost Walter White il va être plus long dans le temps que l'effet d'un fumier. Quoi quand on met des fiantes l'effet c'est deux mois c'est trois mois et puis on ne parle plus c'est fini voilà donc le pognon ce que vous avez mis cette fois là vous pouvez recommencer et ça ça va pas quoi ça ça va passer pour cacher la misère ça Donc en fait, il, il mélange de, des fines dans le fumier et après il en remet au-dessus euh, au voilà, du tas, c'est voilà ça C'est ça. Donc à chaque fois qu'il pose une, une pelle de fumier, il va chercher une pelle de fines. Oh, enfin, je sais pas. Voilà, il en avait déjà mis avant, il ouais. en a remis. Euh, alors on a met à peu près deux godets euh, deux par, par ben, entre deux et trois godets par ben. D'accord. Alors voilà, des fois, on pratique différemment. Soit, soit on épand les fines sur le sur le fumier non, non chargé comme on, comme on a vu jusqu'à présent ou là comme là, là il est en train de Et ça Et... se mélange en, en ménant donc il y a deux, deux façons de faire on fait l'une ou l'autre c'est selon c'est selon l'important c'est que il y, a un peu, il y a une alternance de fine et de fumier dans la veine, et donc dans le tas, et c'est ça qui est important. Et puis une ou du bois pour un tiers et du fumier pour deux tiers. Et après, on tasse et après on met des fils par dessus. Voilà, ça c'est du bois qui est resté de, de chez nous qu'on a broyé des, des bois de haies, Et puis quand on n'en a plus et, et après. Un, un, après, on a trouvé le plan d'avoir les fines qui nous les portent gratuitement, alors ça c'est génial. Hein. Si on continue à avoir des fines gratuites et à volonté comme, comme ça semble être le cas maintenant, peut-être qu'on mettra un peu la dose. Si vous n'aviez pas de bois chez vous, vous metteriez que des fines alors Ah ouais. L'important c'est de faire quelque chose. Les gens s'arrêtent. À la perfection et au final, il y a font rien. Parce que l'intérêt du bois par rapport au film, c'est quoi Alors, le bois, il y a plus de lignine et ça, ça capte l'azote en euh, trop. On le voit quand il y a par exemple un, un endroit dans la stabu euh, qui est piétiné contre un râtelier ou une buvette, il y des fois, ça sent l'ammoniaque. Vous mettez un godet de, de bois à cet endroit. Dans l'instant, ça sent plus l'ammoniaque. Voilà. Le bois, il a capté l'ammoniaque en excès. de ce parti Et dans le tas de, de, de compost Donc de mettre des fines, ce sera déjà beaucoup mieux, mais si on, on peut mettre du bois, ce sera encore mieux parce qu'il y aura voilà. moins et, de pertes d'ammoniaque avait Fait des essais entre de l'herbe, de la paille et du bois, et c'était le bois qui était ressorti le meilleur pour le sol agronomique à long terme. À long terme, parce qu'à court terme, ça crée une fin d'azote. Alors, si c'est mélangé au fumier, ça la crée pas parce que le fumier a plein d'azote, mais si on veut s'amuser à mettre du bois tout seul, il faut pas,